Bonjour, donc je m'appelle Adrien Moulard, je suis hypnothérapeute et formateur en management et communication et j'ai commencé ma carrière en entreprise en tant que consultant en accompagnement du changement. Euh, pour mettre un peu de contexte, nous c'est connu il y a quelques années, euh, on a commencé en tant que collègues puis euh, au fil des années on s'est de plus en plus vus donc on, maintenant nous sommes amis euh, c'est un plaisir que je t'interviewe aujourd'hui euh, ça faisait un moment que je voulais le faire et c'est enfin l'occasion euh, Du coup je te propose de commencer par euh, la première partie de cette, de cette interview donc on va s'intéresser à ce que tu faisais avant on, on va partir à la limite de, de ton lycée, de tes envies quand tu étais lycéen, de ton parcours un peu plus supérieur. <rire> ça remonte à quelques années. Euh, du coup, si tu si on parle du lycée, comment tu étais au lycée euh, et, euh, et comment est-ce que tu imaginais ton futur Si tu t'étais projeté en te disant euh, « moi j'ai envie de faire tel métier ouais. » ben En fait, ce qui est amusant, euh, c'est que justement au lycée, je ne me projetais pas trop. Et, euh, et du coup, euh, j'ai l'impression d'avoir fait, euh, euh, après le lycée, une prépa euh, commerce, puis une école de commerce, puis du conseil, parce que justement, je n'ai jamais pris le temps de me poser ces questions. D'accord. Et en fait, euh, en fait c'est au moment où, après quelques années de conseil, je me suis projeté dans le futur, et je me suis mis à la place de mon manager et de mon patron, euh, qui sont aujourd'hui des amis, euh, pour qui j'ai du respect et pour leur travail aussi. C'est juste que je me suis pas vu faire ce métier-là euh, à leur âge. Et c'est ça qui a déclenché en fait euh, tout le processus qui m'a amené à découvrir l'hypnose et à changer de métier. D'accord. Et si on se reconcentre un peu sur le lycée, donc euh, comme tu m'as dit, tu sors du lycée, tu ne poses pas trop de questions, donc tu intègres une école de commerce donc à Une prépa. Une prépa, d'abord, c'est ouais. vrai. Donc deux ans de prépa, ouais. ça se passe bien, ouais. du coup euh, tu intègres une, une école de commerce et à bah, ce moment-là La chance tu... que j'ai eu à ce moment-là, c'est que j'étais un peu un glandeur au lycée, je n'étais pas très motivé et du coup quand j'ai intégré la prépa euh, j'étais dans un esprit où j'avais envie de voir un peu ce que mon cerveau pouvait donner quoi. donc je suis rentré en prépa avec un peu de motivation donc ça s'est bien passé, donc bien passé. deux ans de prépa tu rentres en école ouais. tu t'orientes euh, pas encore vers un métier mais tu choisis des spécialités, tu choisis des stages à ce moment là je tâtonne, euh, je suis sur une, dans une école de commerce le le Lyon, qui est à la carte j'ai pas besoin d'avoir une spécialité, du coup ça ne m'a pas poussé à en chercher une. Donc, tu pioches un voilà. peu, est-ce que tu as quelques exemples de ce que tu as pu bah, J'ai fait de la finance, euh, du management, euh, à vrai dire, si je suis sincère, je sais plus trop ce que j'y ai appris. D'accord. Par contre, j'ai fait des stages, j'ai fait un stage dans une grande banque, ça m'a pas trop plu. J'ai fait un stage en Chine, à Shanghai, euh, qui a été génial pour l'ouverture culturelle. Euh, et en fait à la fin de mon cursus je me suis rendu compte que ben, j'avais vu plein de choses mais que je ne savais pas trop ce que je voulais faire, ça m'avait pas pu s'éclairer mais c'était un manque de maturité de ma part parce qu'à aucun moment je me suis posé la question en fait et, euh, et du coup j'ai eu un coup de bol, c'est que la personne avec qui j'étais à ce moment là elle avait un stage sur Lyon et du coup moi je suis resté sur Lyon et j'ai fait un trimestre de plus d'accord parce que j'avais validé suffisamment de crédit euh, mais je, je pouvais en faire encore quelques-uns, et dans ces crédits, il y avait un cours de conseil en management et organisation. D'accord. Et du coup, j'ai suivi ce cours, j'ai trouvé ça intéressant, suffisamment ouvert, et donc j'ai cherché un stage de fin d'études dans une entreprise qui proposait ça. D'accord. Donc effectivement, euh, tu, as, fin, tu fais ton stage de fin d'études dans le conseil, du coup, ouais. et à la fin de ce stage, tu intègres ce cabinet Exactement. Et donc tu deviens consultant en management Tout à fait. Et un euh... Consultant en combien du champ c'est vraiment le lien entre la stratégie qui, euh, qui est décidée au niveau des directions générales, avec souvent des cabinets stratégiques qui les aident, et, euh, et du coup l'organisation et avec les SI. Donc nous on n'est pas sur l'organe ni sur les SI, euh, mais en revanche on fait le lien entre, entre le plan, la vision stratégique, et comment elle est mise en œuvre, et surtout comment est-ce qu'on implique les différents acteurs du changement, puisque quand il y a un nouveau patron, une nouvelle organisation, une fusion acquisition, les équipes opérationnelles, elles sont, euh, elles sont impactées, mais elles sont, rarement, euh, elles sont rarement consultées et rarement écoutées. Et ce n'est pas finalement les équipes qui sont consultées au début du changement, c'est plutôt on les informe de quand, comment est-ce que ça va se passer Quand on les informe, c'est du top-down en général. Et du coup, une des grandes forces du cabinet dans lequel on s'est rencontrés, oui. c'était justement de, de, si ce n'est inverser, de compléter ce top-down avec faire remonter du bottom up pour effectivement à la fois impliquer les gens dans le process et euh, et puis faire remonter des idées parce que les gens qui sont dans l'opérationnel souvent ils ont des idées aussi de comment faire les choses oui, c'est sûr puis le meilleur moyen d'impliquer les gens c'est enfin d'intéresser les gens c'est effectivement de les impliquer et la première étape de l'implication c'est de leur expliquer et de solliciter leur avis pour ensuite le, exactement là-dessus on est d'accord ça nous amène du coup à ce que tu fais maintenant. Cool. Et, euh, et du coup, tu vas pouvoir nous présenter un peu où on est et ça euh, va et, et, faire le lien effectivement avec ce que tu fais. Ouais. Ben là, on est dans mon cabinet, donc on n'en voit qu'une partie. Euh, mm -hmm. C'est là où je suis habituellement assis. Euh, toi, tu es assis euh, où, là où d'habitude mes clients sont assis. Non. Donc tu as la, la vision de mes clients. Euh, on est dans le centre de Paris et effectivement c'est l'endroit où je reçois euh, donc des gens qui viennent faire des consultations en hypnose, en hypnothérapie, avec comme objectif de, de mieux vivre leur vie, de mieux vivre certaines situations, de mieux gérer certaines émotions, de dépasser des phobies, d'avoir de, euh, euh, un meilleur accès à leur mémoire, de mieux parler les langues, de mieux parler l'anglais. Après, euh, on en parlera peut-être un petit peu, mais comme notre inconscient et nos automatismes en tout cas sont présents dans à peu près tout ce qu'on fait, mm -hmm. le fait d'avoir une meilleure relation avec cette partie de nous euh, est utile dans beaucoup d'objectifs que les gens peuvent avoir. D'accord. Euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais me définir un peu ce que c'est l'hypnose et, euh, et moi, la, la, la question que je me suis posée en me renseignant un peu sur le sujet, c'est euh, finalement, on on entend de plus en plus parler, c'est un peu comme si on redécouvrait quelque chose dont on avait perdu la, la connaissance et je voulais savoir par exemple quest ce que c'était l'hypnose et la différence avec la sophrologie, la méditation, le yoga wow. ouais. <rire> C'est une question très vaste. Alors ce qui est intéressant c'est que pour répondre à ta question en fait je peux faire un parallèle entre mon métier d'avant. Même si je le pratique encore, j'ai refait une mission de conseil tout récemment, mm -hmm. mais c'est plus mon métier principal et ce que je fais aujourd'hui. En fait, dans les missions de conseil qu'on faisait, comme je te disais tout à l'heure, on était au service de la direction générale qui avait un objectif de changement et les difficultés à mettre en place ce changement puisque les équipes opérationnelles, elles sont habituées à travailler d'une certaine manière et c'est pas évident de, justement de les faire bouger. Et du coup, on faisait beaucoup de d'entretiens. Où on faisait du top-down et on faisait aussi, dans ces entretiens, remonter les informations que les gens pensaient utiles, les voilà. idées sur le changement. Et on faisait un diagnostic qu'on partageait avec tous les acteurs, la direction générale et tous les acteurs concernés. Et à partir de ce diagnostic, on les a travaillés dans des groupes mixtes pour, euh, effectivement, générer de la fertilité et euh, de, de trouver de nouvelles idées en impliquant les équipes. Et en fait, si tu regardes, il y a un vrai parallèle à l'intérieur des gens. Là, on était dans les organisations. Et en fait, à l'intérieur des gens, quand on a une difficulté, en général, on a notre, ce qu'on appelle la conscience. Ça, pas forcément évident à, à définir, mais en général, les gens s'identifient à la conscience. On a une idée, la volonté, je veux faire quelque chose, je veux arrêter de fumer, je veux perdre du poids, je veux me mettre au sport, je veux être plus à l'aise à l'oral, etc., etc. Et quand ils n'y arrivent pas, ça veut dire que les équipes opérationnelles à l'intérieur... Ne se sont pas mises d'accord à En tout cas, soit elles n'ont pas bien reçu l'info, soit elles ne sont pas d'accord, soit effectivement, il euh, y, y a en tout cas un désaccord entre ce qu'on veut et ce que les équipes opérationnelles font à l'intérieur. Et du coup, l'hypnose, moi, je la vois comme des techniques qui vont permettre justement de connecter avec ces équipes opérationnelles à l'intérieur pour leur faire passer le message, « Ok, l'objectif de la direction générale, c'est d'arrêter de fumer. »« Ouais, mais moi, en fait, je fume pour me détendre. » Du coup, la direction générale, elle me demande d'arrêter de me détendre. Et c'est ça qui fait que ça bloque. Et du coup, en fait, on connecte avec les équipes et on leur dit, mais non, non, non, c'est très bien de se détendre. Ce qu'elle veut, la direction générale, c'est que vous trouviez d'autres manières de vous détendre. Et donc là, en fait, tu rentres dans une relation positive entre ta conscience, ta volonté et tes automatismes, qui permet justement, en plus d'accéder de, de, à une forme de créativité, pour, je dirais, répondre de manière plus efficace à nos besoins, qui sont toujours ça en fait. Les gens, les problèmes qu'on a, c'est souvent des solutions qui ne sont pas très adaptées. Je fume pour me détendre, je mange pour me remplir, euh, j'ai une addiction, j'ai une obsession. C'est pour répondre à des besoins, souvent de bien-être ou de sécurité. Mm -hmm. Et si tu luttes contre le problème, en général, à l'intérieur, ça donne le sentiment que tu luttes contre le besoin. Et une des forces de l'hypnose, c'est d'oublier le problème, d'une certaine manière, pour se connecter au besoin et trouver de nouvelles manière de répondre à ce besoin-là. D'accord. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ça répond en, en partie à ma question sur effectivement, qu'est-ce que c'est l'hypnose Et du coup, est-ce que... Si on prend l'exemple du yoga, par exemple, ah oui, est-ce que euh... les deux sont complémentaires Est-ce que les deux sont identiques euh, Alors le yoga, c'est une pratique physique, euh, qui, dans ce que j'en comprends, parce que c'est amusant, je fais des, des sessions de yoga euh, sous hypnose, mm -hmm. euh, c'est préparer le corps pour se mettre dans un état optimal pour méditer. D'accord. Du coup, ça nous amène à la méditation. Euh, on a fait une conférence avec un collègue et ami qui est un, un grand méditant, et en fait, on est arrivé à cette conclusion que... Euh, Puisqu'il s'agit d'une expérience humaine, que je fasse de l'hypnose ou de la méditation, je vais rentrer dans un état de conscience particulier qui est une expérience humaine. Or, toute expérience humaine, elle est forcément en fonction de nos sens. Mm -hmm. Donc en méditation, on peut utiliser la vue pour se concentrer sur un point par exemple. J'ai regardé une bougie et me concentrer sur cette bougie. Euh, on peut utiliser l'ouïe, les, les, les sons. Donc je peux avoir un mantra par exemple. vais répéter un mantra ou écouter la musique ou du tambour. Donc ça peut créer un état méditatif. Euh, et on peut aussi accéder aux sensations. Ce qui est le plus connu en Occident, c'est la méditation en, en, focalisa en focalisant son attention sur la respiration. Et en fait, en hypnose, on va utiliser les mêmes outils, puisqu'en fait, on ne peut pas ne pas utiliser les sens de l'être humain. Donc en fait, en termes de technique, on est assez proche. La différence qu'on a trouvée avec mon collègue, c'est que euh, c'est l'objectif, en fait. Pourquoi est-ce qu'on le fait Et en fait, on a trouvé cette différence. C'est comme si, si tu veux, ça, ce serait ton ton ego ta personne, qui tu es, et dedans tu aurais plein de processus. Et en fait en auto-hypnose, ou en hypnose, moi je fais beaucoup d'auto-hypnose guidée en fait. Je considère que mes clients ils viennent me voir, ils ont déjà leurs automatismes, leur manière de fonctionner, et mon job c'est de les aider à reprendre du contrôle pour mettre à jour ces automatismes. D'accord, c'est il... un peu comme si tu étais un médiateur finalement, et que tu aidais les deux parties à, à se découvrir. Exactement. Et, et dès qu'elles arrivent à se connaître et à se comprendre, finalement toi ton rôle, euh... Il y a des nouvelles solutions qui émergent. Et effectivement, je ne vais pas donner les solutions. Mon but, c'est d'aider les gens à se mettre dans un état dans lequel ils peuvent trouver de nouvelles solutions, ou même encore mieux laisser émerger de nouvelles solutions. Et, et donc, en fait, c'est comme si, imaginons, voilà, t as, t as, qui tu es là, et puis dedans il y a une personne qui serait fumeuse. Dedans, il y a un processus se détendre, et ce processus, il passe par la cigarette. Elle n'est pas contente, et du coup, en hypnose, on va venir cibler ce processus pour le modifier. D'accord. Et ce qu'on a compris de la méditation, c'est que le but, c'est de dissoudre ton ego. C'est de te rappeler qu'en fait, ce que tu appelles toi, que ça n'existe pas vraiment. D'accord Et en fait, ce qui est génial, c'est que quand tu fais ça, forcément, ça peut avoir un impact sur tes processus à l'intérieur. Et quand tu joues sur tes processus, parfois, ça crée cet effet-là. Donc en fait, on est, je dirais, sur des techniques qui sont similaires, parfois identiques. Mmh. Euh, c'est l'objectif. Quelque part, l'hypnose, je ne veux pas dire que ça renforce l'ego, mais ça renforce l'illusion du moi, puisque tu cherches à améliorer ton toi. D'accord. Alors que la méditation, c'est plus, parce que j'en comprends, hein, je suis moi-même juste amateur, euh, c'est plus se rappeler que ce qu'on appelle soi ou l'ego, en fait, c'est une illusion, et que quand on n'y croit plus, ben, ça ouvre des portes intéressantes. Les deux, du coup, sont hyper complémentaires. Moi, je pratique la méditation euh, dans une perspective d'entraîner de, mon esprit à se focaliser. C'est qu'un petit bout de la méditation, mais c'est le début, c'est pour ça qu'on se focalise sur par exemple les sensations ou sur un point, parce qu'on a des esprits qui sont tellement habitués à se disperser que c'est très bénéfique d'apprendre à se reconcentrer. Donc c'est pour ça que je le fais. Et quand je fais de l'auto-hypnose, j'ai aucun objectif de concentration ou de rester présent. Si jamais je m'endors, si je commence à rêver, quand je fais de l'auto-hypnose, mon but c'est que je, je donne une indication à mon inconscient et j'aimerais bien qu'on s'améliore là-dessus et après je, je laisse je mon laisse inconscient bien, complètement libre. Mais parfois, je ne me rappelle pas de ce, que, ce qui s'est passé dans les séances, dans mes propres séances. Dans tes propres séances. D'accord. Et si on reparle un peu d'hypnose, ouais. euh, comment est-ce qu'on se forme Il euh, y a plein de manières. Euh, oui. Aujourd'hui, il y a énormément de ressources, euh, que ce soit en livre ou sur Internet. Donc euh, vraiment, on peut, euh, on peut trouver une... Tout le contenu des formations que j'ai faites, euh, je l'avais déjà trouvé dans les livres avant, entre guillemets. Quoi. Après, il y a toujours l'expérience des formateurs qui est, qui est irremplaçable. Mais en tout cas, en termes de, de connaissances techniques, euh, aujourd'hui, c'est très facile d'accès et majoritairement gratuit sur Internet. Euh, après, évidemment, quand on commence à connaître, on fouille et donc euh, on cherche des, des éléments plus précis. Moi, j'ai commencé comme ça. En fait, quand, quand je me suis rendu compte que je ne voulais plus être consultant, ça m'a un peu laissé face à ce vide intérieur de me rendre compte que euh, bah, je ne savais pas ce que je voulais. Et à ce moment-là, j'ai l'impression, on en parlera certainement à la fin de l'interview, d'activer un processus d'évolution euh, en ayant l'envie de trouver ce que je voulais faire, une forte émotion, mm -hmm. parce que c'est à ce moment-là, c'est assez fort ce que je ressens, même si l'émotion au départ est un peu négative, c'est je ne sais pas ce que je veux faire, c'est flippant. Euh, et puis quelques, quelques mois après, euh, j'ai eu cette idée de faire un tour du monde, euh, en me disant j'ai trouvé ce que je veux faire dans mon tour du monde. Et donc en fait, il euh, y a l'intention, il y a l'émotion, et il y a une action symbolique. Je suis prêt à quitter... Alors c'est une action symbolique très marquée, hein. je pense que ça peut être des actions symboliques parfois beaucoup plus subtiles, qui peuvent euh, effectivement mettre, euh, mettre en scène ce, cette envie. Et du coup, euh, ce qui est amusant, c'est qu'entre le moment où j'ai pris cette décision et le moment où je suis parti, il y avait plus d'un an. Parce que le cabinet, tu te rappelles, le cabinet pour lequel on travaillait était quand même petit, et du coup euh, on ne pouvait pas partir comme ça. Et j'ai rencontré euh, un ami du lycée que j'avais perdu de vue entre temps, qui était devenu magicien et qui en apprenant la magie avait appris l'hypnose et à ce moment là dans un bar en discutant il m'a hypnotisé en me racontant une histoire qui a fait écho en moi et du coup à ce moment là j'ai su que j'avais trouvé l'hypnose enfin j'ai su que j'avais trouvé ce que j'avais cherché en fait, toute ma vie euh, sans le savoir et du coup euh, je suis parti faire mon voyage euh, pratiquer l'hypnose en autodidacte euh, en français, en anglais, en espagnol et au bout d'un an je suis rentré me former dans une des écoles parisiennes qui est assez réputée qu'on trouve facilement sur internet et ensuite, depuis, j'ai fait plein d'autres formations. Je me suis formé en PNL auprès de Richard Bandler à Londres. Mm -hmm. euh, j'ai fait des formations avec des, des formateurs particuliers. Euh, donc après, l'être humain est tellement riche, tellement complexe, euh, et on, on est vraiment euh, baigné dans cette, dans cette richesse, dans cette complexité, que si tu veux, il y, y a une vie d'exploration. De, de, c'est un peu comme le, le Texas Hold'em tu sais, le, le poker, ils disent c'est deux minutes pour apprendre et une vie pour maîtriser. En hypnose, on, ça ressemble un peu à ça. Les techniques d'hypnose sont, assez, sont, sont assez, assez basiques, en fait, souvent, puisque, quelque part, les gens rentrent déjà un peu dans des états hypnotiques, naturellement. Euh, tu... Est-ce que tu aurais quelques exemples Oui, bien sûr. Pour euh, visualiser euh, tout, tout quand, tu, quand tu prends les transports en commun, et que mm -hmm. tu t'assoupis un peu et que tu te réveilles juste, juste à ta station. Ou quand les gens rentrent dans l'ascenseur, tu sais, le. Il y a un il ne se passe plus rien. Ou quand tu prends ton véhicule, donc c'est très véhicule là, mais tu prends ton véhicule sur une route que tu connais, ta voiture, et puis tu conduis et puis à un moment tu arrives chez toi et tu as oublié une partie du chemin. C'est ton système qui est en mode automatique. Mais quand tu regardes un film, c'est un peu pareil, parce que c'est bizarre quand tu y penses. Quand tu regardes un film, tu sais bien au fond que c'est faux. C'est de la lumière projetée sur l'écran. Euh, mais tu arrives à mettre ça de côté pour rentrer dans l'histoire et ressentir des émotions. En fait, tu laisses le film t'hypnotiser pour que tu rentres dans cette histoire et tu sais bien qu'il n'y a pas de batterie dans la pièce mais si tu vas voir un film d'horreur en te rappelant que c'est faux, n'importe quel film d'ailleurs, c'est pas très intéressant. Un bon bouquin C'est très marquant sur les livres où tu en viens, enfin moi je parle pour moi, j'en viens à visualiser et quand je sors du livre je me dis euh, en fait euh, on projette les mots qu'on est en train de lire sur les, vers des images on est complètement émergé de... et, et des images qui vont même... Il peut y avoir aussi un environnement sonore, ça peut vraiment être euh, multisensoriel, et, et tu peux avoir des émotions, évidemment. Si tu lis un livre, tu as envie d'avoir des émotions. Et quand il pense ça ressemble à un état de transe Quand le livre est bon, un état d'hypnose, parce que euh, tu peux être dans un hall de gare, tout le bruit autour de toi, il disparaît, tu es dans ton livre, dans, dans ton histoire. Euh, le temps, il disparaît. Quand le livre est bon, quand le film est bon, tu as duré trois heures, tu as l'impression qu'ils sont passés des minutes. Quoi. Euh, donc en fait, les gens... Déjà naturellement, cette capacité à passer d'un état de conscience à l'autre, parfois en étant très vigilant, très présent, parfois au contraire en étant un peu perdu dans leurs pensées ou absorbé. Et le job de l'hypnothérapeute, c'est plus de rappeler que les gens savent le faire et de, euh, de guider les gens pour qu'ils activent cette tendance naturelle à rentrer dans un état hypnotique. Et après, on, on canalise cet état pour qu'il soit euh, euh, fertile et, et source de changement. Euh, plutôt que juste euh, de la relaxation et c'est un peu la différence avec la sophrologie pour ce que j'en connais et j'espère que euh, je dis pas de bêtises si c'est le cas je, je serai reconnaissant des sophrologues qui pourront me corriger euh, la personne qui a inventé la sophrologie euh, s'est inspirée beaucoup de l'hypnose mm -hmm. donc il y a des techniques qui sont similaires et il y a beaucoup de relaxation et de visualisation c'est un peu deux piliers de l'hypnose bon il y a beaucoup d'autres piliers en hypnose euh, qu'on peut utiliser et la sophrologie est aussi un mix avec des philosophies un peu orientales euh, qui sont moins ou pas présentes en hypnose. Euh, donc en fait, c'est la sophrologie est venue piocher des choses dans l'hypnose et dans d'autres éléments pour créer une pratique particulière euh, quand l'hypnose euh, est peut-être moins euh, comment dire, moins marquée ou est, c est, c est plus générale. D'accord. Mais c'est des cousines. Je vais poser une question du coup. Euh... Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé ta première fois du coup, la première fois que tu as pratiqué l'hypnose sur un de tes clients, tes patients Oui, alors c'est un frisson à te, à te préparer la réponse dans ma tête parce que le, ma première cliente officielle, c'est la première personne qui m'a payé pour, pour faire de l'hypnose, mm -hmm. euh, c'est une personne qui venait parce qu'elle avait des difficultés pour tomber enceinte. D'accord, ça faisait deux ans et demi qu'elle... Elle était en PMA et elle n'arrivait pas à tomber enceinte. Et c'est une amie qui lui a dit Attends, j'ai une amie qui vient d'hypnose, va le voir. Et c'est amusant parce qu'on a fait une séance d'hypnose et à la fin, c'est touchant en plus, à la fin, j'ai galéré à la faire ressortir d'hypnose. J'ai vraiment mis un quart d'heure à lui faire des suggestions. Allez, maintenant c'est fini. Et à la fin, je l'ai menacé limite tu sais, si vous ne ressortez pas maintenant, euh, je dis à votre inconscient, vous empêcher d'y retourner, enfin des trucs à la con. Et, euh, et quand elle est ressortie, elle m'a dit C'est incroyable parce que pendant toute la séance, j'étais là je vous entendais, je savais où j'étais, je savais ce qui se passait, j'avais pas l'impression d'être en hypnose, mais c'est au, au moment de ressortir que je me suis rendu compte que j'étais descendu profondément. Donc, il y a un côté amusant, c'est très variable, il y a des gens qui peuvent rentrer en hypnose très profondément et sentir fortement la différence, et parfois au contraire, c'est un état qui s'installe un peu, un peu subtilement et du coup on s'en rend pas trop compte. Euh, et pour la petite histoire c'est drôle parce que euh, j'ai pas eu de nouvelles de cette personne, c'est longtemps après, euh, l'ami en commun qui m'avait recommandé, qui m'a dit « Mais en fait, tu sais que euh, ça y est, elle a eu son bébé, euh, une petite fille. » Je lui ai bah, Non, je ne savais pas. » Et en fait, euh, on a fait le calcul, elle est tombée enceinte euh, un mois et demi après la séance. Et le truc super beau, alors moi je t'avoue que mon ego a été un petit peu blessé, tu sais bah Attends, elle ne me tient même pas au courant, etc. » Et puis avec le recul, je me suis dit, et c'est ce qu'Erickson disait, euh, euh, la bonne... Je paraphrase, mais la bonne posture du thérapeute, c'est d'être une ombre dans la vie des clients, ou des, ou des patients, dit clients, je ne suis pas médecin. Euh, plus vite les gens oublient, plus ils s'approprient leur changement. Et je peux imaginer que cette personne, après avoir tant galéré pour avoir un enfant, ait euh, pu m'évacuer comme ça, et avec le recul, ça va très bien. D'accord. Tu nous disais au début que... Ton activité principale c'était l'hypnothérapie, ouais. du coup tu avais d'autres métiers d'autres activités, à tu à fait. peux nous en parler aussi Ouais, euh, du coup avec ce, cet ami et collègue magicien, euh, on a monté un institut de formation qu'on a appelé magicien de la communication. Mmh. Euh, on est tout fraîchement accrédité DataDoc euh, qui est euh, le tampon de l'état qui valide le sérieux des organismes de formation, on est, on est assez fiers de ça très process pour l'obtenir. Et donc, on met à disposition des entreprises et des professionnels en entreprise les outils, les approches de la magie et d'hypnose adaptées aux enjeux, effectivement, du monde professionnel. Donc, typiquement, une des open shines, c'est de dire imaginez que vous prépariez vos réunions, vos prises de parole comme un tour de magie. Vous n'aurez certainement pas le même impact que si vous faites votre réunion plan-plan en disant il bon, faut que je dise ça, il faut que je dise ça. Non, quel effet je dois obtenir à la fin euh, on faut aussi le parler avec les sportifs de haut niveau, qui, ça fait longtemps qu'ils font de l'hypnose et de l'autohypnose pour se préparer mentalement pour des challenges. Allez, et donc en fait, on transmet ces techniques de préparation mentale euh, de sorte à ce que, ben, voilà, pour une prise de parole importante, pour une négociation difficile, les gens puissent arriver et, euh, et avoir une forme de, de contrôle sur leur état émotionnel et sur leur état mental pour arriver dans les meilleures conditions. Et également, euh, en hypnose, on a beaucoup besoin d'être capable de, de créer du relationnel, de la confiance rapidement. Non. Alors, et donc, en fait, il y a aussi beaucoup de techniques qui permettent d'entrer de, en relation plus efficacement, d'être mieux à l'écoute des gens, de donner le sentiment aux gens qui sont mieux écoutés et compris. Et donc, bah, on, on design ça de sorte à ce que, à ce que ça puisse être accessible en entreprise. Et visiblement, les gens sont preneurs. Donc, on avait un petit peu peur quand on disait est-ce que l'hypnose ça peut passer en entreprise. On ne le, le claironne pas. On n'est pas trop en avant, mais c'est tout à fait ok qu'un hypnothérapeute fasse une formation et transmette ses outils et ses techniques, ça, ça passe très bien. C'est pas un peu perçu par certains comme de la manipulation Ça pourrait, mais en fait, la manière de le faire fait que les gens sentent que c'est pas ça. Et en fait, si tu veux, on utilise un exemple, c'est Richard Bangler, dont je parlais tout à l'heure, l'inventeur de la PML. Il a fait pas mal de... Euh, pas mal de formations pour les vendeurs, notamment les vendeurs de voitures. Ils disait euh, si vous êtes un, un bon communicant, un bon manipulateur, euh, vous pouvez arriver, dans certaines situations, à vendre une voiture à quelqu'un euh, qui aurait besoin d'une autre voiture. Vous pouvez vendre une voiture de sport à un père de famille. Mm -hmm. euh, bon, déjà, ce n'est pas facile. Pour les, les cas où ça va marcher, au moment où le gars, il va rentrer chez lui avec sa Porsche, alors que sa, sa femme, ils ont trois enfants, il y a un moment où il va se rendre compte que la poussette, elle ne rentre pas. Et donc il disait, un bon vendeur, ce n'est pas quelqu'un qui arrive à manipuler le client, c'est quelqu'un qui arrive à être suffisamment à l'écoute du client pour faire émerger ses besoins, lui faire acheter exactement ce dont il a besoin, faire en sorte qu'il soit très content de son achat en disant que si la personne est très contente de son achat ou de sa relation avec vous, elle va vous envoyer d'autres personnes. Donc clairement, avec les techniques qu'on propose, en étant mal intentionné, dans certains contextes, on pourrait arriver à manipuler sur du court terme. Et ce serait, je crois, illusoire de penser que les gens ne le font pas déjà. Il y a déjà des gens qui manipulent très bien sans avoir pris de cours d'hypnose. Euh, il y a des gens qui se font très facilement manipuler et d'autres qui sont plus critiques. Euh, en revanche, ce qui est sûr, c'est que ça pourrait marcher éventuellement sur du court terme, mais, mais que sur du moyen et du long terme, si ça ne fonctionne pas. Et du coup, c'est un message qui se, qui se reçoit très bien. Et du coup, comment est-ce que tu arrives à gérer ton quotidien entre les trois activités Est-ce que tu, es, euh, tu fais de l'hypnothérapie Tu arrives de faire des missions de conseil oui. et donc tu as cette entreprise où tu interviens pour aider les gens à, à, à mieux communiquer. Tout à fait. Comment est-ce que tu euh, répartis ton agenda et comment est-ce que tu trouves les différents clients euh, euh, Jusqu'à présent, j'avais une organisation, je dis ça, ce que je suis en train de changer, euh, où j'avais deux jours par semaine un cabinet, le cabinet dans lequel on se trouve, où je, donc je reçois mes clients en hypnothérapie. D'accord. Donc concrètement, je calme mes, mes rendez-vous d'hypnothérapie sur ces jours-là, et je fais mes autres métiers les autres jours. Là, je suis en train d'avoir une opportunité d'avoir un cabinet à temps plein. D'accord. Donc ça peut potentiellement ouais. dire euh, plus d'hypnothérapie, ou alors mieux réparti... Euh, sur la semaine, voilà. Là, on a, on a une grosse rentrée avec Magicien de la Communication. On a, on a cinq prestations, dont certaines avec trois sessions de formation et d'autres avec cinq sessions de formation. Donc, sur les trois mois qui arrivent, on a beaucoup de boulot pour Magicien de la Communication. Et donc, ben, mon agenda se retrouve un peu tendu par rapport à ça et je calme mes clients en fonction. Ouais. Et les missions de conseil, j'en ai refait une au printemps et ça reste plus marginal. Donc, euh... Quand l'occasion se présente, euh, on s'arrange. Du coup, voilà, c'est ça. que avec le temps, je me rends compte que ça représente quand même une forme de charge mentale. Il oui. faut gérer, il euh, faut jongler un peu. J'ai fait un coaching pour m'améliorer euh, justement en organisation, en anticipation, parce que ce n'était pas mon, pas mon point fort. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment euh, que ça se gère au fil de l'eau de manière assez naturelle. J'anime assez régulièrement des ateliers d'auto-hypnose. Et donc, euh, je serais ravi bah, si des gens sont intéressés de venir... Euh, Découvrir comment ça fonctionne et, et, et vivre euh, ces techniques et ces outils pour mieux se connaître et, et se réaligner. Je serais ravi de vous accueillir. Euh, J'anime aussi, comme je te le disais avec mon collègue magicien, euh, des, des sessions interentreprises euh, ouais. pour découvrir la magie de la communication. donc L'idée c'est d'ouvrir euh, euh, ben, toutes les personnes qui pourraient être intéressées à découvrir comment la, la magie et l'hypnose peuvent s'appliquer à des enjeux professionnels. Pour être un professionnel plus efficace et un meilleur communicant. Donc, on a deux sessions là sur l'automne, et je pense que le plus simple, c'est. Moi, je suis ravi d'offrir deux places pour l'une de ces sessions qui aura lieu le 6 décembre au matin. C'est un jeudi 6 décembre. Mmh. Euh, donc là encore, euh, ce sera certainement un tirage au sort des gens qui m'écriront un email en me disant hey, Je ne veux pas avoir une classe, s'il te plaît. Euh, et, et le but de ces sessions, à la base, c'était aussi de faire venir des RH euh, qui sont après susceptibles de nous acheter des formations, des conférences, des ateliers. Euh, et donc euh, effectivement s'il y a des RH qui voient cette vidéo, je serais ravi qu'on puisse s'entretenir euh, si vous connaissez des gens, des entreprises euh, qui, euh, qui recherchent des formations euh, qui sont à la fois décalées, impactantes euh, novatrices, parce que c'est vrai qu'il y a ce côté euh, magie hypnose ça, souvent ça aiguise la, la curiosité des participants, euh, et en même temps nous on est, on est très terre à terre on, est, euh, on sait que les entreprises elles ont des, des objectifs, qu'on doit être dans le concret euh, et donc on est aussi là pour permettre aux gens d'utiliser ces outils pour être de meilleurs professionnels, pour être plus efficaces dans leur vie professionnelle. Si on parle un peu de ce qui t'a fait passer de l'un à l'autre donc... le, le process, ça a été d'abord une prise de conscience de ce que je voulais pas. Mm -hmm. Je ne veux pas être comme mon manager, comme mon patron à leur âge. Je ne veux pas avoir leur niveau de stress, je ne veux pas avoir leur journée, etc. Leur semaine, je ne veux pas travailler le week-end, les week-end, euh, voilà. Euh, une émotion derrière, en l'occurrence plutôt négative mais on prend toutes les émotions il n'y a pas d'émotion négative, c'est des émotions désagréables une émotion elle t'indique euh, qu'il faut se mettre en mouvement souvent euh, du coup, bah, ah c'est pas agréable et puis je sais pas ce que je veux faire euh, mais du coup, pour la première fois de ma vie euh, l'impression d'avoir envie de, de trouver ce que choses. je veux faire, de trouver ce que je veux faire donc tu vois c'est un peu ce même package quoi je veux pas ça mais en fait qu'est ce que je veux et là ça m'a laissé euh, eu un grand désarroi parce que j'ai eu l'impression euh, de d'avoir jamais rien voulu de ma vie quoi à part sortir avec la fille avec qui je sortais à l'époque c'est vraiment c'était cette impression là comme si je m'étais laissé porter toute ma vie et j'ai le sentiment que cette émotion plus l'identification donc c'est désagréable et j'identifie que je veux plus vouloir j'ai le sentiment que mon inconscient il a reçu le message et qu'à partir de ce moment là il il a, il a, si ce n'est développé le muscle du vouloir, il l'a remis, en en tout cas il l'a renforcé, il a re, comme, comme un muscle qui serait atrophié d'avoir pas été utilisé pendant trop longtemps, mm -hmm. bah, au départ c'est des petits soubresauts, puis des mouvements, puis des petits mouvements. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à vouloir faire un tour du monde. Et là l'idée ça s'est imposé avec la force de l'évidence, parce que j'adore voyager, j'adore les langues, j'ai appris l'allemand au lycée, je parle pas espagnol, je vais apprendre l'espagnol, banco quoi. Et du coup à ce moment là j'ai la combinaison, je te dis, d'une émotion, Enfin, plutôt la combinaison d'une intention, je veux trouver ce que je veux faire, d'une émotion, c'est suffisamment désagréable de ne pas savoir pour avoir envie de se bouger, et d'une action symbolique, qui est une prise de décision de dire je vais faire un voyage pour trouver. Et ce qui est amusant dans cette histoire, c'est que finalement j'ai trouvé avant même d'être parti en voyage. C'est ça. Et euh, du coup quand on a parlé à tes proches, euh, comment ça s'est passé Comment est-ce qu'ils l'ont perçu Ce côté, euh, j'ai une situation potentiellement stable à Paris, euh, je suis à peu près bien dans ce que je fais, ouais. et finalement d'un coup je me rends compte que ce n'est pas ce qui me convient et que j'ai envie de partir à l'autre bout du monde. Bah, du coup si mes proches regardent cette vidéo, je les remercie parce qu'il parce que, euh, y a eu tout de suite de la compréhension. Euh, après c'est surtout mes parents euh, à qui je pense, puisque je n'étais pas en, en couple à l'époque. Euh, si c'est ce que tu veux, fais-le. La seule remarque que j'ai eue c'est, euh, tu es sûr que tu veux partir deux ans, c'est long deux ans quand même je suis parti un an, puis quatre mois. Mais ça a été reçu avec beaucoup de, beaucoup de compréhension. Le côté hypnose, il faudrait leur poser la question. Euh, Peut-être que ça a pu leur faire un peu peur au début. Et en même temps, quand on en a reparlé, ils m'ont exprimé qu'ils me sentaient tellement incarné, tellement aligné dans ce euh, que ouais, dans, dans, dans cette passion pour l'hypnose et, euh, et dans cette, euh, cette impression qu'il y avait un outil extraordinaire et qui allait en plus de mieux en mieux connu et démocratisé que, euh, bon après comme je te disais, j'ai la chance d'avoir un entourage qui m'a toujours plutôt fait confiance et du coup ça, ça a été dans cette lignée-là. Et ce qui est, ce qui est amusant, c'est qu'effectivement depuis que j'ai découvert l'hypnose en 2011, c il y a 7 ans, euh, la situation n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, tout le monde a entendu parler d'hypnose. Alors, tout le monde a plus ou moins vu Mesmer, mais c'est plus le seul point de vue sur l'hypnose. Il y en a d'autres qui ont lu des articles sur l'hypnose thérapeutique, un cousin qui a arrêté de fumer grâce à l'hypnose, ou même les gens qui en ont fait l'expérience eux-mêmes. Euh, au début, quand j'en parlais, souvent la réaction des gens, c'était « Ah non, je ne te regarde pas dans les yeux. » Plus personne ne fait ça. Maintenant, je te dis, c'est des réactions, « Ah oui, je connais, ah oui, j'en ai entendu parler. » Ou alors, « Attends, mais ça fait peur. Tiens, mais comment ça se passe dans le spectacle ?» Mais les gens connaissent, en fait, beaucoup plus. Et ce que tu disais tout à l'heure était très juste. Euh, au XIXe siècle, l'hypnose, euh, c'était dans les salons parisiens, euh, euh, la psycho... le début de la psychothérapie, c'est avec l'hypnose. Euh, Freud a étudié avec Breuer qui faisait de l'hypnose. Euh, euh, je ne sais pas dans quelle mesure c'est une vérité historique, mais euh, il paraîtrait que Freud n'aimait ait... pas l'hypnose parce qu'il y avait trop d'interactions, donc trop de manipulations, justement, de possibilité ouais, ouais. d'influencer la personne. Il y a d'autres histoires qui racontent qu'il était un air piètre hypnotiseur, du coup, il a essayé de trouver autre chose dans laquelle il serait bon. Tout ça pour dire que en tout cas, entre 1830 et 1890, ou même, je crois que c'est au début du XXe siècle, quand on a inventé, quand on a trouvé l'éther pour faire des anesthésies, mm -hmm. enfin en tout cas pour endormir les gens, les techniques d'hypnose qu'on utilisait notamment sur les champs de bataille pour faire des opérations, pour faire en sorte que les gens puissent... Je crois que la première opération du sein sous hypnose documentée avec des, avec des médecins et l'académie de médecine, c'est fin du 19 e tu vois. Donc il y avait déjà des, des vraies études et à partir du moment où effectivement la médecine moderne s'est développée euh, avec euh, des connaissances techniques et médicales, l'arrivée des médicaments, bah, c'est beaucoup plus facile d'injecter quelque chose, de donner une pilule à quelqu'un que d'être à l'écoute de comment elle fonctionne et de, de prendre le temps de l'hypnotiser. Donc ça a été vraiment euh, euh, à ce moment-là une, une sorte de, euh, de rejet de l'hypnose qui est devenu un phénomène de cabaret. C'est pour ça que vraiment cette image sulfureuse. Bon après il y a certaines personnes qui ont continué d'étudier et de la maintenir. Pierre Janet en France qui a fait des recherches extraordinaires, Erickson après au milieu du 20e siècle aux états unis et du coup à partir des années 80 avec la PNL c'est vraiment revenu dans le, dans le, je dirais, sur le devant de la scène et je pense que à l'avenir il y a euh, une vraie opportunité et du coup je pense que mécaniquement c'est pas possible qu'il y ait une, une rechute de l'hypnose entre guillemets puisqu'on a là euh, des, je dirais un, un mode d'emploi de notre cerveau des techniques de communication avec les autres et avec soi qui est hyper euh, pragmatique en fait mm -hmm. c'est très méthodique l'hypnose on n'est pas très ésotérique enfin, on peut faire de l'hypnose ésotérique mais on peut faire de l'hypnose très entre guillemets terre à terre très logique très rationnelle euh, et euh, c'est souvent efficace et je crois qu'on rentre dans une ère où les gens ils sont plus trop dogmatiques, ils sont surtout curieux de qu'est ce qui marche. Ouais. Euh, et donc en ce sens moi je suis convaincu que, euh, et c'est un peu une des missions de, de, de ma vie, de transmettre ces outils-là euh, de, de plus en plus tôt. Euh, imagine des enfants, euh, un enfant qui vit une situation où il a une émotion négative et quand il y repense il a à nouveau son émotion et il n'a pas envie d'y retourner, il crée un blocage. Si tu l'aides à comprendre que les images qui se fait dans sa tête et ce qui se raconte, ça génère un état physique et émotionnel qui n'est pas très agréable. Et que si tu changes les images et que tu racontes les choses différemment, ça génère autre chose. L'enfant, il apprend qu'en fait, il est flexible. Que c'est pas parce qu'il a vécu une chose d'une certaine manière que ça doit se répéter. Moi, j'ai l'impression de recevoir des gens en cabinet qui, parfois, répètent depuis 10, 20, 30, 40, 50 ans le même schéma cognitif, émotionnel, je pense comme ça, je ressens comme ça, j'agis comme ça, et c'est devenu tellement automatique qu'ils ont l'impression qu'il n'y a que ça. Et je te dis je suis convaincu que euh, si, on, si on apprenait plutôt aux gens à être plus libres par rapport à leur mécanisme euh, intellectuel, mentaux, émotionnel et du coup physique, parce que c'est bien un corps physique qui vit tout ça, euh, bah, les, les gens seraient, seraient plus heureux et plus efficaces dans leur vie. Donc c'est bien, ça me donne pas mal de boulot. Oui. Euh, je pense qu'il y en aura quoi qu'il arrive, et en même temps, voilà, je suis convaincu que ça va devenir des outils qui seront vraiment mainstream, qu'on pourra, tu vois, je te dis, faire de la préparation mentale ou de la gestion des émotions, euh, je sais pas, à partir du primaire, mais sous forme ludique, hein, on n'est pas du tout obligé de faire des trucs euh, rébarbatifs. Très plus, oui. Tiens, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, là, quand, quand, tu, quand tu penses à ça, comment tu arrives à penser à ça même J'aime bien faire ce jeu, tu sais, euh, les gens qui peuvent regarder cette interview peuvent le faire là. Euh, Essaye de penser à quelque chose, plutôt un truc positif, parce qu'en général on, on a du mal à faire la différence entre ce qu'on pense et ce qu'on vit, donc tant qu'à faire, autant se faire du bien. Euh, seulement le challenge c'est de penser à ce truc positif sans image, qu'en général souvent les gens, la majorité des gens bug, euh, mais tu pourrais penser à une mélodie que t'aimes bien ou ton prénom prononcé par quelqu'un que t'aimes, ce genre Donc pas d'image, pas de son. D'accord. Et aussi pas de sensation tu pourrais penser, je ne sais pas, euh, le soleil sur ta peau en été, ou une odeur que tu aimes bien d'un parfum. Et quand tu prends quelques instants et que tu es présent à ce qui se passe pour toi, quand tu essayes de penser sans images, sans son et sans sensation, en général il y a deux options, soit les gens ils ont plein d'images, ou du son, ou des sensations, soit il y a une espèce de bug, on n'arrive pas à penser. Euh, en fait, c'est parce que quand je te demande de penser à quelque chose sans image, sans son, sans sensation, en fait, je te demande à penser. Je te demande de penser, mais sans les outils de la pensée. Et tu vois, c'est un truc complètement basique. Mais les gens, ils ont l'impression que les choses, c'est comme ça. Bah ben non, les choses, c'est jamais comme ça. Je me suis fait un film. Je me suis raconté un truc. Ça a généré une sensation, une émotion, et à partir de ce truc-là, j'ai agi. Et du coup, si tu joues avec le film, si tu joues avec la bande originale de. On parlait du cinéma tout à l'heure. Tu vas voir un film avec une musique. Euh... Une musique un peu d'angoisse, une musique d'horreur, bah, ton corps réagit à ça. Il y a des gens qui essayent de se détendre en se disant Faut pas que je stresse, faut pas que je stresse. C'est bah, le meilleur moyen de stresser. Exactement. exactement. Si tu veux te détendre, tu peux te poser la question Tiens, c'est comment quand je me détends Ça commence plutôt dans ma tête ou plutôt dans mon corps Et tu vois, tu laisses résonner la question et ton système va bah, y répondre en fait. Donc les, les gens, c'est vrai, n'ont pas. Euh, ont rarement en tout cas une forme de lucidité sur leur processus interne euh, et comment ils peuvent jouer avec et en fait on a une liberté extraordinaire Et du coup si on, si on, on parle maintenant de, de ton ancienne formation qu'est-ce que ça t'apporte toi dans ma vie de tous les jours euh, d'avoir fait la finance, d'avoir été consultant d'avoir fait la conduite du changement En fait quand, quand je suis parti de ça dans ma tête c'était plus jamais ça Mmh. et j'en suis revenu puisque je te dis j'ai refait je refais des missions de conseil et en fait euh, ce qui est amusant et j'en parle encore ce midi il y a une vraie logique euh, en tout cas il y a une logique qui s'est construite euh, dans ce parcours là puisque aujourd'hui quand je contacte des entreprises pour leur proposer mes services avec des des conférences ou des ateliers euh, sur la magie de la communication et comment les gens peuvent intégrer le, et les approches du magicien et d'hypnothérapeute dans leur vie professionnelle, euh, bah souvent, déjà le basique c'est que le fait que je connaisse les codes de l'entreprise, que je, je sois capable de m'habiller de, de la même manière, de présenter de manière euh, professionnelle, euh, surtout quand on parle de sujets qui sont un petit peu, un petit peu décalés, c'est rassurant. Euh, et puis je me suis retrouvé parfois à aider des gens à construire des séminaires. Parce que quand ils nous font intervenir pour faire une conférence ou pour faire des ateliers... C'est souvent dans le cadre d'un séminaire. Exactement. Hein. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était une compétence que j'avais acquise, euh, enfin, sans m'en rendre compte, ou que je n'avais pas valorisé en tant que tel. D'accord. Euh, et il y en a, mais pas non plus tant que ça, de mes collègues qui ont cet intérêt et, euh, et qui travaillent du coup, du coup justement dans le monde de l'entreprise. D'accord. Et moi, je suis très content de développer ça. À la fois, je trouve ça... Euh, hyper riche de possibilités, il y a beaucoup de besoins et puis économiquement il y a de l'argent aussi donc une journée en entreprise ça rémunère plus qu'une journée en cabinet beaucoup plus et comme je suis un peu un, dire un fait marre, euh, que j'aime bien profiter de la vie non oui. euh, j'ai envie de m'organiser de sorte à pas avoir besoin de trop travailler de sorte à pouvoir faire ce que j'ai envie de faire quitte à faire beaucoup de séances mais pas parce que j'en ai besoin parce que j'en ai Ce qui nous emmène euh, au mot de la fin. Le euh, ah, euh, ouais. mot de la fin, est-ce est que tu aurais une anecdote euh, et ou un conseil euh, pour ceux qui ont envie, comme on dit, de devenir un autre, de se lancer dans le chemin de la reconversion euh, ben En fait, en préparant l'interview, j'ai été euh, touché finalement de me rendre compte que, intuitivement, euh, je crois que j'ai mis le doigt sur un process de transformation, justement. Parce que je n'aurais pas pu imaginer ça. Ouais, je ne connaissais pas l'hypnose, j'avais vu un spectacle d'hypnose en école de commerce, mais à aucun moment je m'étais dit que je pouvais apprendre à faire de l'hypnose, encore moins que ce serait mon métier. Euh, du coup, je dirais que si jamais les gens qui regardent cette vidéo ont envie de, de devenir un autre, euh, le process qui, en tout cas, qui a fonctionné pour moi et qui je crois peut être réplicable, c'est euh, qu'est-ce que je veux, je veux devenir un autre, pourquoi c'est important pour moi, et donc là, le but, c'est pas de raisonner intellectuellement, c'est plus d'activer des émotions, de sentir que si jamais tu restes dans, dans la situation dans tu es, en fait, c'est pas possible, quoi. C'est le moment où c'est pas possible que à l'intérieur, ça fait bouger les choses. Si c'est bon, oh, ouais, Après, je dis ça, ça peut être... Non, c est... C est... ce serait tellement génial de pouvoir avoir une vie professionnelle où je suis épanoui, où le matin, quand je vais au boulot, je... Ouais, je... Parfois, je viens ici, tu j'ai des poussées de joie. Et quand je m'en rends compte, après, j'ai une poussée de gratitude, parce que je me dis, Mais attends, c'est extraordinaire, je suis rentré de vacances, j'avais plein de boulot, alors j'ai un peu éparpillé et tout, mais, mais je, suis, je suis fondamentalement heureux de faire ce que je fais, tu vois, et quand tu, euh, quand tu vois la chance que c'est dans la vie d'aujourd'hui, bah, on vit dans une société où on a de plus en plus cette opportunité là, c'était peut-être moins le cas avant, euh, mais il y a encore plein de gens qui font des jobs effectivement un peu alimentaires, ou parce qu'ils sont là, parce qu'ils ont appris ça. Encore une fois, pour certaines personnes c'est un bon équilibre, et je ne suis pas du tout en train de dire que tout le monde doit euh, faire un métier d'une vocation, hein, c'est pas ça la question, un métier qui paye suffisamment pour avoir une vie de famille épanouissante et partir en vacances, c'est aussi très bien. En revanche, ben voilà, j'imagine que les gens qui regardent la vidéo ont cet intérêt-là, et du coup, voilà, avoir cette intention, ce qu'on veut, quitte à ne pas savoir vraiment comment y aller, c'est normal, sinon ils y seraient déjà, la nourrir d'émotions, la nourrir d'une intensité émotionnelle, et puis faire quelque chose de concret, avoir, ce que je dis, réaliser une action symbolique qui incarne ce truc-là. Tant que ça reste dans la tête et dans les émotions, ça peut marcher. Hein. En revanche, j'ai le sentiment que que ce soit notre inconscient et ou l'univers, je ne sais pas s'il y a des choses qui nous dépassent, mais ça semble mieux réagir à de l'action concrète. Et du coup, l'action concrète, moi, ça a été de décider de faire un tour du monde. Je ne suis pas du tout en train d'engager les gens à prendre des actions aussi fortes. Ça peut être écrire une lettre au soi du futur. Ça peut être prendre un, des vieilles fringues et aller les, les jeter ou les donner. Ça peut être brûler son paquet de cigarettes. Ça peut être, à vrai dire, n'importe quoi il y a Rodorowski euh, euh, qui a écrit La danse de la réalité, il a un, un livre, et un film et puis il a aussi écrit un bouquin qui s'appelle Psychomagie c'est très proche de l'hypnose, il explique que pour faire des changements psychologiques ce qui marche bien c'est de faire des actes magiques parce qu'en fait notre inconscient il réagit visiblement beaucoup plus au symbolique et à l'émotionnel qu'à la raison. C'est à dire on a tous fait l'expérience de savoir ce qu'il faut faire de pouvoir se raisonner intellectuellement, mais que... c'est capable de... De, le faire. de le faire. Et d'avoir d'autres envies, d'autres émotions. Et du coup, quand ça marche, beaucoup, bon oui, encore une fois, faites ce qui marche, disait Richard. En revanche, quand le fait d'essayer de se raisonner, euh, ou d'être sur une approche intellectuelle, ben, ne marche pas, on va dire n'importe quoi, quand ça ne marche pas, on a intérêt à faire quoi que ce soit d'autre, en fait. Richard Bonneau, a dit, quoi que ce soit d'autre, même un truc loufoque ou ridicule. Ça me rappelle une cliente, elle était... Euh, Obèse et du coup, elle a tendance à se retrouver comme en trance, Elle m'a dit sur, devant son congélo avec la main sur la poignée du congélo. Et elle va l'ouvrir elle, elle, elle prenait des cubes de mangue glacée picard. Et okay. quand elle m'a raconté ça, après en hypnose, j'ai proposé à son inconscient qu'il fasse d'autres choses à ce moment-là. Et j'ai proposé des trucs un peu, un peu raisonnables, tu vois, qui, je sais pas, je sais même plus ce que j'ai raconté, mais certainement de lui donner envie de faire du sport ou lui donner envie de faire des choses qui soient plus saines pour elle, tu vois. Et j'ai aussi, à savoir d'où c'est venu, peut-être que j'ai eu une intuition, tu vois, j'ai eu aussi l'idée de proposer à son inconscient qu'au moment où elle mettrait la main sur le congélo, qu'il lui fasse faire trois petits tours sur elle-même. Et du coup, elle m'a raconté, après, elle m'a dit, « je suis retrouvé devant enfin, le congélo, j'ai mis la main, et là, il y a ma tête qui a commencé à partir. » Et elle m'a dit, je me suis dit, « Mais non, c'est trop bête. Je ne vais pas faire trois petits tours sur moi-même. » Et du coup, elle a lutté contre ah, la suggestion qui était une suggestion débile. Et ça n'a aucun sens, tu vois, c'est pas thérapeutique de faire trois petites tours sur toi-même. Seulement, ce qui est génial, c'est qu'à ce moment-là, ça met un grain de sable dans son gel Et au lieu d'être en train de manger des cubes de Manglas et Picard, elle est en train de lutter contre ce truc ridicule. Et du coup, ça fait dérailler son système normal. De... Et c'est de leur donner de la liberté. Et du coup, c'est ça aussi qui est génial, c'est que finalement, le contenu importe pas tant que ça, c'est surtout l'intention avec laquelle on le fait, quoi. Ouais. Donc je dirais... Euh... Peu importe l'action symbolique qui vous vient, plus elle vous touche, plus elle a de sens, mieux c'est, mais à vrai dire, ça pourrait même être un truc complètement débile, euh, sais rien. Mettre des chaussettes dépareillées, euh, mettre des chaussures dépareillées, on euh, peut euh, faire des trucs ridicules, ça peut être, j'en ça peut être des trucs intimes, ça peut être, ça, vraiment n'importe quelle action euh, qui soit symbolique de, de, de cette envie de changer. Et, et, et du coup, c'est. Je sais pas si ça clôture bien l'interview puisque c'est presque trop large en fait. C'est plus simple de donner des choses très concrètes à faire. C'est pour ça que j'ai essayé de donner des exemples les plus concrets possibles. Après, si je suis sincère, n'importe quoi, ça marche. Ou n'importe quoi, ça peut marcher. CFE. Ouais. Merci infiniment. Et puis, ben, j'espère que ça vous a apporté des choses. J'espère que ça a apporté des choses. Et, euh, et puis, je crois que, parce qu'on nous l'a souvent euh, fait remarquer, je crois que. Euh, Ma passion pour, pour ce que je pratique et ce que j'essaie de transmettre là dans l'interview elle, elle est vraiment forte. Du coup j'invite les gens, si jamais ça m'éveille des questions ou des, des idées ou quoi que ce soit, moi je suis toujours ravi de, de pouvoir échanger. Je garde des plages dans mon emploi du temps justement pour, pour répondre aux questions, aux mails. Je crois qu'on s'enrichit aussi énormément les uns des autres. Moi j'ai eu ce bout de chemin qui m'a fait mettre la main sur l'hypnose et sur ces techniques que je transmets au début, tu sais on dit souvent en formation que c'est tes clients qui sont tes, tes plus grands maîtres mm -hmm. et au début je le vivais un peu de manière intellectuelle, j'étais d'accord en disant ouais il devrait avoir des trucs à m'apprendre euh, mais tu vois je ne le ressentais pas et en fait à force de pratiquer j'ai vécu des choses où justement les, les gens qui rentrent dans leur intériorité, qui rentrent dans leur inconscient euh, et qui vivent des choses hyper fortes euh, moi m'ont fait vivre juste en étant là des choses hyper fortes aussi et donc euh, ben, si jamais cette vidéo touche une personne ou quelques personnes et que du coup ça génère des échanges, ben, ben, ben, je, je sais que j'ai aussi beaucoup à, à gagner, à m'enrichir de tout ça. Donc euh, ben, ben, la porte est grande ouverte et, euh, et j'espère qu'on aura l'occasion de, de, de continuer de mettre tout ça à disposition des gens ben, pour euh, à la fois aider les gens à devenir l'autre qui sont déjà ou qui peuvent devenir, et puis euh, plus généralement pour, euh, pour être plus heureux dans nos vies. Quoi. Une belle conclusion